Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que tout pécheur soit sauvé par lui Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin quiconque croit en lui Ne périsse qu'il ait la vie Tu m'as aimé en premier Et je fais mon retour Tu as donné même ta vie et la mienne est non Je me livre à d'autres tellement Je me livre à d'autres tellement Je me à d'autres Malgré la couleur de mon péché Ton choix est tombé sur moi Malgré la couleur de mes horreurs Ton choix est tombé sur moi jésus si moi je t'aime ne pas peur de l'enfer Jésus, si je te sors, C'est seulement par amour Tu m'as aimé le premier Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice Pendant que j'étais perdu au Seigneur Tu m'as dit viens, pécheur, je t'aime Malgré la douleur de mon péché mon choix est tombé sur moi, malgré la couleur de mes erreurs. Mon choix est tombé sur moi. Jésus, si moi je t'aime, c'est pas par peur de l'enfer. Jésus, si moi je t'aime, c'est seulement par amour. Tu amour, Mais me livre totalement. Jésus a franchi, Je me livre totalement. viens, y entre moi, Je me livre totalement. ma vie t'appartient, totalement. tout totalement amant, totalement. Je me totalement Je me je va totalement, Je va totalement, Je va totalement, va totalement, un Dieu qui déteste le péché Celui qui ne désire pas la mort de celui qui meurt